Dans cette vidéo, vous allez retrouver donc le protocole, mais aussi toute la cosmétologie produit de la gamme Hyaluron Plus. Alors cette gamme est hydratante et déjà préventive anti-âge. On va plus la travailler entre 25 et 35 ans de moyenne. Alors dans cette gamme, vous allez retrouver dès la phase de nettoyage avec le cleaning, le tonique, le complexe Hyaluron Plus. Ce complexe, vous allez le retrouver tout au long du soin dans chaque produit. Alors ce complexe est composé évidemment d'acides hyaluroniques qui vont stimuler donc les fibroblastes et capter l'eau pour hydrater convenablement la peau. Et puis les NMF, les Natural Moisturizing Factors, autrement dit les facteurs naturels d'hydratation comme l'acide lactique, l'acide aminé, l'urée, le glucide, mais aussi des minéraux. Alors ensuite vous allez passer à la phase de gommage. Alors, ce gommage enzymatique aux enzymes de papaïne et de bromélaïne vont tout simplement réactiver l'action kératolytique, mais aussi éliminer évidemment les toxines et les impuretés. Ensuite, vous passerez à la phase de cocktail. C'est la phase la plus importante puisque vous choisirez soit de travailler le micro avec cette gamme Norel, soit de travailler en soins classique. Donc, le cocktail est composé d'actifs comme le tréalose, qui est un dérivé du glucose et qui va permettre vraiment de reformer la cohésion cellulaire et donc les barrières de protection. Vous retrouvez évidemment le complexe à l'acide hyaluronique, mais aussi du thé blanc, du réglisse et du panthénol pour calmer pendant le passage des aiguilles. Si vous décidez de travailler en soins classiques et donc manuels, sans le passage des aiguilles, vous utilisez toujours quelques gouttes de cocktail dans votre crème de massage. Nous avons également donc 25 manœuvres de massage tonifiantes et régénérantes pour quand même stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Ensuite, quand vous avez fait le point entre ou le micro-needling ou la phase classique manuelle, vous pouvez utiliser le masque. Le masque reprend évidemment le complexe à l'acide hyaluronique mais aussi des céramides, de la l'alantoïne, du panthénol, tout ça pour hydrater et calmer la peau après le massage tonifiant ou les aiguilles. Alors ce masque, vous allez pouvoir le faire pénétrer et c'est ça vraiment le plus et pour, pourquoi vous allez pouvoir vous démarquer par rapport à vos concurrents. C'est le fait d'utiliser le set Roller et Gua sha. Vous retrouvez donc la pierre en quartz rose pur, une pierre précieuse aux effets détoxifiants et calmants. Le gouache va vous permettre vraiment de galber avec des manœuvres qui remontent vraiment le galbe du visage. Et le roller en quartz rose pur qui va vous permettre de drainer et détoxifier la peau avec des manœuvres descendantes. Quand le masque est pénétré, vous allez pouvoir évidemment le rincer avec très peu d'eau. Vous terminerez votre soin en proposant l'une ou l'autre crème. Vous avez la crème donc active qui retrouvera de toute façon le complexe hyaluron plus les céramides pour hydrater mais d'autant plus elle va nourrir puisque vous retrouverez de l'huile d'olive qui est donc à base de vitamine E pour vraiment travailler en anti en antioxydant et puis de l'huile de vison qui reprend des oméga 3 6 et 9 pour une nutrition intense. Ou vous êtes face à une peau mixte, donc grasse mais à tendance déshydratée, vous pouvez proposer donc la crème rééquilibrante. Cette crème donc reprend toujours le complexe à l'acide hyaluronique et des céramides pour hydrater, mais va se différencier dans le sens où elle reprendra des écorces de saule et de bouleau, ainsi que du romarin pour décontaminer, réguler le sébum et resserrer les pores vous avez terminé votre soin. Vous pouvez donc passer à la gamme revente. Alors cette gamme revente reprend de toute façon le même complexe à l'acide hyaluronique puisque vous retrouvez exactement les mêmes ingrédients dans la phase de nettoyage au quotidien pour votre cliente. Vous retrouvez exactement les mêmes ingrédients pour le masque qu'elle peut faire tous les trois jours. Et ensuite les produits quotidiens. Le sérum qui sera avec 3% d'acide hyaluronique pur pour une peau complètement réhydratée et surtout stimulée au niveau des fibroblastes, donc du collagène et de l'élastine. Vous aurez également un contour des yeux adapté où vous retrouvez le complexe à l'acide hyaluronique des céramides mais pour réhydrater des composants qui s'adaptent au contour des yeux tels que l'huile d'avocat mais également le beurre de karité pour donner un confort au contour des yeux très agréable et alors évidemment, du ginseng et de l'iris qui sont adaptés au contour des yeux pour être antioxydants et calmants. Vous retrouverez donc les deux crèmes sous forme de ce packaging, que ce soit en nutrition, comme je vous l'ai expliqué, ou pour peau mixte. Voilà les filles, il n'y a plus qu'à travailler, je vous souhaite une très belle journée.